Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle industrie euh, qui va générer 325 milliards de dollars d'ici 2025 selon une estimation Forbes C'est le e-learning, le, euh, la formation en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer des vidéos, partager une passion, une expertise, des compétences et avoir des gens qui achètent cette formation, qui suivent vos vidéos, qui apprennent, qui progressent et vous, vous n'avez presque plus rien à faire. Ça vous paraît un peu dingue, mais c'est déjà un business qui fait des centaines de milliards d'euros à l'heure où je vous parle. Okay Ce n'est pas un truc de youtubeur, de jeune passionné. Non, il y a des formateurs. Bah, vous savez que si vous travaillez en entreprise, il y a des formateurs qui sont payés euh, des milliers d'euros pour venir vous former dans une salle. Donc, cet argent-là, il y a des entreprises qui veulent l'utiliser pour acheter des formations en ligne parce qu'il y a des avantages. Non seulement les entreprises font ça, mais il y a aussi des particuliers qui se forment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je connais plein de gens qui font de la formation en ligne. Moi-même, j'en fais, j'accompagne des clients. Euh, et bah, en fait, c'est une opportunité que je vous invite vous aussi à saisir. Si vous avez une expertise, une passion et que vous ne, la, vous ne capitalisez pas encore dessus et que euh, vous voulez lancer un business en ligne où vous pouvez déconnecter votre temps travaillé et vos revenus, parce que souvent, quand on fait du freelance par exemple, bah, on gagne de l'argent proportionnellement au nombre d'heures qu'on fait. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire au sommet virtuel solopreneur. En fait, ça va être euh, 25 experts qui vont intervenir en ligne. Ce sera 100% en ligne pendant toute une semaine. Et durant euh, cette semaine-là, moi, je vais faire une intervention sur comment créer une formation en ligne en partant de zéro et la vendre. Donc si ça vous intéresse, cette session est totalement offerte si vous vous inscrivez au sommet virtuel euh, solopreneur. Et puis une fois inscrit, vous pourrez rejoindre tout de suite euh, le groupe Facebook où il y a déjà beaucoup de contenu qui vous attend et une communauté qui est là pour vous aider, vous encourager et vous inspirer. Donc inscrivez-vous en bas de cette vidéo.